Messieurs, mesdames, cette lettre vous est destinée afin de défendre la jeunesse actuelle. Les ados ou les « jeunes » comme vous dites si bien. Sachez, messieurs, mesdames, que nous ne sommes pas de petits cons ou des attardés mentaux. Nous ne sommes pas ceux qui vont foutre en l'air l'humanité avec nos idées complètement débiles. Bien au contraire, je pense et j'en suis même persuadé que c'est notre génération qui va faire bouger les choses dans ce monde. Je sais que vous n'avez rien à foutre de ces mots écrits sur un bout de papier. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus pour très longtemps. Vous pensez que nous sommes naïfs parce que nous ne savons rien de la politique actuelle ou de l'histoire de notre pays Pour être honnête, on s'en fout complètement. Qu'est-ce que ça va changer de savoir que Louis XIV était surnommé le Roi Soleil Certes, c'est l'histoire de notre pays, mais à trop regarder sur le passé, on finit par reculer. Nous sommes la génération la plus ambitieuse qui n'ait jamais eue. Nous cherchons à nous faire remarquer pour nos idées car nous voulons avancer. Notre génération vous déplaît parce que nous sommes la première à pouvoir donner son avis, à s'affirmer et par conséquent à s'opposer à vous. Nous évoluons, nous profitons et nous nous révoltons. Avec mon profond respect, J Arrêtez avec vos putains de préjugés le porte-parole de notre jeunesse. Ça me fait un peu sourire parce que c'est un peu une caricature de la jeunesse et une caricature des adultes mais euh, il y a un petit peu de, de vrai quand même. Quand les caricatures sont rarement faites sur, euh, sur du vent. Il y a vraiment une différence entre ado et euh, enfin jeunes. jeunes et euh, adultes, alors que euh, dans pas si longtemps que ça, on sera des adultes. Et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, les adultes étaient des ados. Et quand euh, je parle avec mes parents et euh, on, on parle de leur jeunesse et tout, je, je trouve ça super intéressant de, de voir comment était leur jeunesse, mais ça me paraît tellement improbable de les imaginer dans un corps jeune, enfin, je veux dire, ils sont nés adultes pour nous. Enfin, Quand nous on est nés, quand le monde a commencé, <rire> quand je suis née, mes parents étaient adultes et la vie a commencé là, ils n'ont jamais été jeunes avant. Et euh, du coup on a toujours l'impression qu'ils ont eu euh, cette vie euh, de personnes euh, rangées, euh, qui avait des enfants, qui avaient des obligations, et... alors que non. Et, euh... et c'est bizarre parce que du coup, on a l'impression qu'à partir du moment où on a des enfants, et ben, en fait, euh, on transmet un peu toute euh, la magie euh, qu'on voit et, euh, et que les adultes ils perdent tout et que les enfants prennent, euh, prennent, enfin, prennent tout à la maison. Euh, des fois je revenais le week-end et, euh, et je me je disais mais c'est trop injuste ça Et je dis ce oh, serait tellement plus cool, si ça, ça, enfin des trucs complètement... Enfin c'était pas complètement farfelu, c'était euh, euh, le monde comme je pensais qu'il pouvait être si euh, chacun faisait un effort, s'il y avait un petit peu de, de cohésion et... Euh, et, euh, et ma mère me disait, mais Margot, il faut que tu arrêtes de fumer. Tu as des idées complètement farfelues, sois réaliste, reviens sur Terre. Et, euh, et ça me blessait trop euh, sur le moment parce que j'étais, mais, euh, mais c'est pas complètement farfelu. C'est juste, si on a la force d'y croire et de vouloir que ce soit comme ça, je pense que c'est possible. Et, euh, et je pense que les... Euh, les adultes dans le texte, et comme fin, beaucoup j'en vois, ils sont plus pessimistes que le monde est comme il est, que de toute façon on ne peut pas le changer. Ils ont peut-être l'expérience qu'ils ont fait des trucs avant et que ça n'a pas changé, mais euh, nous en tant que jeunes, on n'a pas d'expérience. On... Nous en tant que jeunes, on n'a pas d'expérience, et je pense que c'est ce qui fait notre force. Parce que, bah parce que du coup on est prêt à se lancer corps et âme dans des projets que les adultes nous disent que ça va aboutir à nulle part et peut-être que ça va aboutir quelque part.